Sunita! Sunita! Maman! Yes. Merci! c'est toi. Non, tu ne peux pas te séparer de ton téléphone. Non. Il t'avait accouché avec le téléphone, Sylvie. Non. Sunita, tu veux faire quoi de ta vie Dis-moi exactement ce que tu veux faire de ta vie. Tu veux devenir quoi dans la vie, si? <rire> Maman, je vais être une vlogueuse. Hein Une vlogueuse. Ça signifie quoi Une société Mais, blogueuse, c'est quoi tu connais pas les influenceurs Influenceuses, influenceurs. Non. Ok, laisse-moi t'expliquer. Te dans tous les cas, je suis là pour ça. En fait, les blogueurs sont des personnes qui ont leur mot à dire dans la société. Donc, quand il y a un problème, si par exemple on parle de Coquille Emilia ou de Nathalie quoi, tu vois un peu, je viens sur ma page, je fais un direct. Et mes followers me suivent. Je parle jusqu'à, je monte ma page sur ça, que ce soit vrai ou pas, oh, ils vont seulement croire. Donc j'ai fait un japap qui n'a pas de nom. Tu comprends un peu Donc c'est un peu ça. Et ça te donne quoi Et à la fin du mois, on te paye. Je dis, eh, tu as quel kilo de parler de de Nathalie Koa et, et Coco Emilia Tu as quel kilo Si on vend notre maison, si. Ça ne permet pas acheter le, le, le téléphone de, de, de Coco Emilia Ni de Nathalie quoi C'est ton égal Regarde le genre de téléphone que tu fais Tu fais ta part de TikTok avec Tu ne peux pas chercher un métier que tu peux faire ma fille Ma c'est un métier non C'est un métier Oui, imagine un peu, tu vois la petite vidéo qu'on a fait hier là non Hein Oui J'ai posté ça sur ma page tu imagines le nombre de likes que j'ai eu les followers, tu vas même pas croire Tu ne vas même pas croire on a like, on a mis les cœurs, on a, Je dis qu on a dit qu'on t'a même m'apprécier jusqu'à... y même cru que tu voulais même... Y'a dit que tu es ma mère, non, ma? Et c'est tout. Mm -hmm. J'ai pitié de toi, ma fille. J'ai pitié de toi. C'est tout. Donc, tu peux même pas chercher à faire un métier. Seulement, la fin de ce qui t'intéresse. C'est mon métier, ma. C'est ton métier, tu veux imiter les Nathalie quoi, les, les, les, les Aïcha Kamois, n'est-ce pas Tu vas les imiter Tu vas les imiter Tu n'as même pas un niveau. Tu connais leur rang social. Elles ont de la présence. Elles sont attirantes. Mais toi, tu, tu es quoi hey. J'ai pitié de toi. Moi, même le téléphone que Kouimia, que tu dis là, il va avoir ça bientôt. Tu vas avoir ça. Bientôt. Bientôt, ouais. Je sais que les influenceurs, blogueuses, ils ont la facilité d'avoir des contrats de travail pour être des modèles photos, pour eux participer à des. Tu vois, un peu, il y a des. Il y a beaucoup de choses, en fait. On signe des contrats de millions et autres. C'est ça. Donc, tu vois. C'est sûr de toi, hein. Oui, attends. Je te donne encore l'exemple. Si tu veux, quand il est pas dans ma chambre, là, maintenant, il me bande les bras. Je viens, il prend mon okay. téléphone, il lance mon direct. Ils vont me dire que ouais, tu as eu quoi Sunita c'est quoi les gens auront pitié vont mettre les likes j'ai un montée que j'ai fait un accident qui n'a pas de nom tu vas voir les likes les cœurs ne te mens pas j'ai pitié de toi non, ça donne je sais que ça donne l'argent mais j'ai dit j'ai pitié va dans la chambre tu, tu, tu bandes même ta, ta, ta, ta bouche là tu mets dans où c'est dans TikTok, ou c'est dans followers que tu dis là les gens vont te suivre, ils vont te mettre dans les bisous et les cœurs. Vas-y Dégage Moi, tu m'encourages pas. Je t'ai encouragé que quand tu avais courage. Va te coucher, mets la bande sur ta, sur ta bouche. Tu veux que tu m'achètes, tu vas ta bouche. Mets hey. pitié de moi-même. Le ventre en accouche. choco ouais. ah, hum. de boire la tasse maman choco non je suis en train de fumer le chanvre Tu peux me servir aussi une tasse pardon ma baisse le gaz est fini tu es venu faire quoi ici hum. maman choco c'est toi qui avais raison, oh Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Akamba veut me tuer. Maman, oh, depuis les quelques jours qu'elle est reçue chez moi, là, maman, maman veut te marier. Je n'ai rien à foutre. Eh, eh, eh, eh, eh, les gens viennent toquer devant ma porte, maman. Où c'est les fumeurs de chanvre, oh Où c'est les coupeurs de tête, oh Maman Choco, il moi dépassé. Là où ah. tu me vois, les moi dépasser. dépassé. Akamba veut me tuer. pas mon problème. Je ne pas. dors pas la nuit. Un don à toqué. Tu sors, tu vois seulement quelqu'un avec les yeux rouges, les cheveux comme un fou. Ouais, Michel, ce n'est pas mon problème. C'est ça que tu es venu me dire. S'il te plaît, si, si c'est ça, tu ne te lèves pas. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas. Vous connaissez tout. Laissez-moi tranquille. Ah. Maman Choco, j'ai faim jusqu'à. Je peux prendre le gâteau, les charges, oh, s'il oh, te plaît. Le Quand ça reste comme ça, il le boulanger, viens prendre. Je ne partage rien ici. Ouais. Si tu as fini, tu pars, pardon. J'ai déjà appelé les enfants pour qu'ils viennent bah, ça Moi, ils rentrent chez moi. J'ai la réunion tout à l'heure, je ne veux pas trop bavarder. Vous n'avez rien fait. Même le foyer, vous n'avez pas toujours crémenté. Vous allez demander même à mes yeux si vous avec. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Vous êtes belle, non? Madame Chitio. Si mon mari pouvait regarder ce qui se passe, ce que ces petites soeur ci me font. Je souffre ici. Le carrefour, c'est ici. L'aéroport, c'est ici. Vous allez monter de ça, venir me demander pardon un jour. Continuez à m'insulter. Parler de pauvres comme ça. Vous ne connaissez rien faire. Toujours venir ici si me demander les trucs. Allez, ne te pas. Ah, tu Tu es toujours au téléphone ah. Tu es fatigué, tu as travaillé quoi Reposé, tu es venu ici, tu es reposé Tu m'en quoi ça Toujours au téléphone Tu ne sais rien faire de tes étoiles. Les tantes sont ici, elles ont voulu me tuer Tu es au téléphone Depuis qu'elle t'a appelé. Fais vite, moi je parle à l'arrivée, je suis en retard. Tu as sais même que les habitudes étaient tentent de la main. Chaque jour, maman, je coupe. Maman, je, mama, je Fais vite, fais vite.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 Pour vivre dans la vie. Tous les promises, tous Directement.